Au Moyen-Âge, tout le monde savait monter à cheval Pourquoi t'as changé la règle sur les compétences Écoute, je trouvais que les points de compétences de la seconde édition étaient gérés que ceux de la quatrième. J'avais pas assez de points de compétences pour prendre équitation, c'était ça ou herbesterie Moi j'ai pris pêche et j'ai attrapé un truc sur le chemin. Ah ouais Quoi, Quoi Ça mange là, ta chaussure Avec un pot de bol c'est un objet magique Bon, il est où notre contact Voilà pas là qu'on avait rendez-vous avec la prêtresse. Je crois qu'elle arrive. Hello Vous avez vu, le MJ a dit que j'avais droit à deux chevaux. Bon, allez, on se présente je m'appelle Elia, conseillère à la cour de Métalion sur Hazel. Azin, guide des forêts et des plaines et dévoreuse de garde à manger. À moi, à moi, à moi, à moi. Je suis Jortule, grand nécromancien, maître suprême. Ouais, ça va, ça va, ça va hein Je suis Murmure, habile de ses doigts et implacable avec ses ennemis. Et toi Euh... Ah oui, oui, oui. Moi, c'est Debbie, la prêtresse. Alors, bah vous entrez dans l'auberge, il y a pas mal de monde. Une serveuse vous voit et vient vers vous. Eh, hey, la serveuse C'est une jolie blonde. Bienvenue à la tarantule farcie. Bonsoir, mademoiselle. J'aimerais une table pour moi-même et mes suivants. Hey oh, oh. on n'est pas les suivants. Suivez-moi, messire. T'as vu le petit là-bas Il a l'air douche. Ouais, pas plus que nous, hein. Qu'est-ce que je vous sers Une pinte de bière. Un verre d'hydromel. Un lait-chef, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre une chaîne par-ci. Et vous, mademoiselle Je suis désolé, j'arrive pas du tout à visualiser la scène. Je vous vois, vous. Et encore, je vois Léo un serveuse, c'est assez troublant. Tu dois laisser vagabonder ton imagination. Tu vois les films de Rick Fantasy Tu vois l'auberge du connais fringant dans le Seigneur Zanou Ouais. Tu vois Troll Ça, c'est pas un bon exemple. Non mais, tu imagines la scène, simplement, et puis tu remplaces le visage des acteurs par les nôtres. Non mais j'y arrive pas. Et puis, c'est Léo, là. Il me trouble avec ses gros seins. Non mais, elle voit le métier de service, mais pas la service. Ah, c'est ce Bonjour, vous cherchez un guide Comment vous savez ça Votre ami, il a demandé à l'instant à la serveuse. Pourquoi t'as fait ça T'es rodeuse, non Bah, c'est plus facile pour trouver le trésor. Le Pellor Le Pellor le, le, le temple de Pélor Est-ce que quelqu'un connaît un sanctuaire de Pélor Non, mais comment vous faites J'y arrive vraiment pas. Et je vois encore Léo. C'est bizarre. Moi, j'arrive à visualiser parfaitement. C'est pas normal. Eh bien, peut-être qu'elle l'est trop. Non, mais quand tu vas essayer des fringues dans une boutique, avant de les enfiler, tu t'imagines avec Ouais. Ouais, bah là c'est pareil. ce que c'est les fringues de tout le monde et un décor en plus. Bon, le décor, ça va à peu près. Mais les personnages Attends, attends, je crois que je vois la serveuse. Tant mieux. Mais je vois tous les personnages. C'est merveilleux. Elle a fumé quelque chose. Puis il y a même un lutin. J'ai perdu de lutin il doit être invisible, il peut disparaître. Bon, je vais aller lui parler. Il saura peut-être dans quel manuel est sa description. Je suis pas d'accord qu'il utilise un personnage que je connais pas. Tu veux dire, un perso plus petit que le tien Bon, c'est bon, on continue. Laissez-la imaginer ce qu'elle veut. De toute façon, le principal, c'est qu'elle reste dans l'ambiance. Parle une chaise vide là, quand même. Ça m'arrive aussi Non, c'est pas que tu parles dans le vide. C'est juste les autres qui ont pas envie de t'écouter. Non, puis on a vu ce que ça donnait. Ah, mais j'y crois pas, comme tu te fais avoir alors que c'était un zombie. Non, mais pour le zombie, c'était différent. Elle avait rien dit. Alors, il a dit qu'il était dans le manuel des joueurs 4. Il n'a même pas encore été écrit. Ben, bah, pourtant. Non, non, mais reste concentré. Tant que tu visualises, c'est bon. Non, c'est bon, maintenant je crois que j'ai compris. Euh, par contre, je vois pas trop ce que je peux faire avec cette épée. Tu peux gagner des XP À te défendre Faire une brochette. Ouais, non, mais ça, ça va. C'est juste que c'est une épée magique. Ah bon Qui c'est qui t'a dit ça Bah, ben, lutin Mais j'ai pas vu de lutin Non, mais. Tu l'as qui où Mais, mais j'ai pas vu de lutin Et comme ça, ben, j'ai chopé une arme magique gratos Mais on s'en fout ça, t'as pêché un mec ou pas ben, il y a pas des masses de choix. Hein. Bah, bon, t'es trop conne, t'aurais tellement dû venir en boîte avec nous, on s'est trop marré, vraiment. Ah, excuse hein. Oui, allô Oui, faut tellement que je te raconte, je t'assure, c'est un truc de fou.